Viens, appelez pote, vous allez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode des villes de France après avoir visité Toulouse avec Jesse la dernière fois. Je me suis dit que le timing était idéal pour enchaîner avec la ville ennemie, Bordeaux aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de pouvoir être là, je n'ai jamais vu Bordeaux, on m'en a dit beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup de choses et on va aujourd'hui avoir la chance de la visiter en long, en large et en travers avec un host sympa. Que j'aime beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec Simon, comment vas-tu mon ah, frère moi, ça, ça fait, va fait plaisir. Tranquille. Salut tout le monde. On est avec le roi. Comment vas-tu Comment bah, te sens euh, Grave bien en vrai. Euh, hâte de te présenter la ville mec, je fais de la propagande de cette ville H24. Ouais. Donc ça va être l'occasion là de t'en mettre plein de liste, j'espère Excellent. On est où ici Là, on est à Saint-Michel. C'est un quartier ultra cosmopolite de Bordeaux. On va démarrer par là. Ouais. Et puis après on va remonter tout, euh, toute la rive gauche, tous les quais pour finir vers les Chartrons et je pense qu'on ira se poser à Darwin à la fin. Parfait. Ceux qui sont de Bordeaux devraient connaître. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand les gens de la ville, tu vois, ça qui se disent OK, on a vu mon petit bail. Mon petit truc, tout <rire> ça, machin. Toi, t'es né à Bordeaux Ouais, je suis né à Bordeaux, j'ai pas mal voyagé, mais je finis toujours par revenir ici, tu vois. J'ai ouais. pas passé un peu de temps à Paris, puis à la fin, j'ai fait, non, je reviens à Bordeaux, tu vois. Ok. Tu m'as fait un bon programme, moi je te propose, on y va Vas-y, feu, let's, let's go. go. À dit Saint-Michel, etc. Ouais. Je vois quand même qu'il y a des travaux, il y a une tour. Ouais, quoi bah vous Baris arrivez, euh, ça fait un an qu'ils ont démarré les travaux de la flèche. En gros, c'est genre le clocher de Saint-Michel, tu vois. Ouais. Derrière, t'as une grosse basilique. Et euh, alors, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est genre le deuxième plus haut clocher de France. Okay. Enfin, en tout cas, je sais fait 114 mètres de haut. Et donc là, ils ont démarré les travaux parce que euh, il faut qu'ils retapent la partie haute. Et euh, je crois que la flèche s'affaisse un peu. Parce que ça envoie hein, la structure utilisée ouais. pour les travaux. elle est immense. Bah, hein. En fait, euh, comme la flèche, je crois qu'elle s'affaisse en chouïa, Ils peuvent pas poser l'échafaudage dessus pour pas l'alourdir. Donc okay. pour ça, tu vois qu'il est avec des blocs de béton en bas, genre, Flèche, ça fait partie d'un ensemble. La place Saint-Michel, genre tu n'es il y a 10 ans, elle avait genre mais rien à voir. Okay. Ils ont tout refait là ces dernières années et du coup tout le quartier a beaucoup évolué avec ça. Ça s'est un peu gentrifié du coup, je suppose De ouf, ça s'est gentrifié euh, beaucoup. Alors au début, forcément, il euh, y a eu des problèmes avec euh, bah, les personnes qui voulaient garder les prix du ouais, quartier logique, euh, logique. tranquille logique. et tout. Les gens ils arrivent, ils mettent de l'argent. Du coup, il y a eu quelques conflits et aujourd'hui en vrai, c'est un quartier. Euh, moi je vis là depuis genre 8 ans maintenant, qui est ultra bon vivre ensemble, euh, ça marche bien, c'est ultra cosmopolite, euh, rebeux, renois, asiatique, blanc, ça, ça marche trop bien, franchement. Énervé. Moi j'habitais à de rue là pendant très longtemps euh, franchement un des quartiers qui à bordeaux genre a le plus euh CPR entre guillemets <rire> veux, ces dernières <rire> années et ça bouge de ouf en fait genre tu vois la place bon là il y a les travaux mm -hmm. mais euh, l'été quand il n'y a pas ça t'as euh, des festivals des concerts euh, t'as genre tout le monde qui se retrouve et tout franchement c'est bonne dans le t'as pas l'impression ça qu'on est suivi un petit peu genre euh, si, par un mec un un mec, peu mais il y a un mec mais on l'a vu en plus tout à l'heure en démarrant le tournage je, je crois qu'il était à Toulouse aussi ah oui il vous suit ouais ouais je on crois que quand il y a un tournage les villes de France il va un peu derrière il euh, nous suit comme ça c'est un peu le fantôme dans les commentaires il se fait remarquer non un petit peu un petit peu ok je vois le genre Mais sérieusement je vois l'ambiance ici en arrivant on a vu un petit peu plein de boutiques ouais. après j'ai vu moi aussi ça fait plaisir des boucheries, des boucheries halal, <rire> <tu> vois, <rire> des, des, des, des stores turcs, ouais. tu vois, des machins. ça c'est le genre d'endroit où tu vas chercher de temps en temps des produits qui partout, partout tu vois et ouais. en général c'est vrai que quand c'est bien fait il y a bonne ambiance c'est cool tu vois. Non franchement Saint-Michel c'est vraiment ça tu vois là c'est la rue des forts je dis donc au fond tu as une boucherie halal pareil tu as plein de petits euh, de petits euh, shops de toutes les origines ouais non franchement c'est très cool et ce qui est rigolo c'est que tu vas euh, trois quartiers plus loin ça a plus rien à voir donc euh, vraiment c'est un qui est un peu unique à bordeaux genre et qui marche bien franchement on est proche du centre là on n'est pas très loin du centre après de ces bordeaux en vrai euh, en gros tu as la rive gauche où il ya genre vraiment euh, tout ce que tu connais de bordeaux toutes les photos tous les trucs traditionnels et dès que tu vas à droite c'est un peu plus euh, calme moins peuplé okay. t'as deux trois spots intéressants. mais la rive gauche si tu la remontes, en gros euh, ouais t'en as pour là c'est ce qu'on va faire une une heure et demie à pied et t'as vu genre une, déjà une bonne grosse partie du centre-ville. Parce que moi la, la, la vraie photo et je pense comme beaucoup la place de gens que je connais de Bordeaux c'est la place. Ouais. On avec va y avec le grand bâtiment là je crois que ça doit être un bâtiment officiel. C'est la place de la grand. Bourse. Ouais. Je sais plus ce qu'il y a trop dedans je crois que c'est des trucs administratifs ouais. mais t'as la place de la Bourse. C'est le truc connu avec le miroir d'eau. On va y passer de façon. Et là on est à pied à ouais 20 minutes. Là on va remonter le cours Victor Hugo. Ouais. C'est genre euh, un cours euh, c'est un des rares cours où il y a encore beaucoup de voitures qui circulent. Bordeaux c'est en train de devenir genre ultra vélo. Il y a un truc qui, a, qui est sorti là il y a quelques jours je crois qu'on est la deuxième ville de France la plus Adapté pour les vélos, genre. Sérieux Ouais, ouais c'est un truc de ouf. Genre, vraiment, il y a eu le paquet qui a été mis. Et euh, donc là-bas à droite, t'as la porte de Bourgogne. Okay. C'est une énorme arche qui fait un peu genre A de Triomphe euh, plus petit et qui donne sur le pont de Pierre. Oh, ça va en général, petite arche ça comme va, ça. Il y a un petit truc, tu vois. <rire> c'est En gros, juste derrière, t'as le pont de Pierre qui a un vieux pont euh, qui amène sur la rive droite, droite et qui avait été fait par Napoléon. D'accord. Voilà. Alors, si tu veux les petits anecdotes historiques à la con. Le pont p... Il a plein de stats. T'as le mec, j'en ai et eu, eu plein plein veille, ça pendant tout le Il a le petit carnet et tout, c'est bien. En gros, le pont de Pierre, il a 17 arches rapport euh, aux lettres de Napoléon Bonaparte. Ça n'a rien à voir. Mais c'est lui qui l'a fait faire. Mais c'est stylé à dire. Voilà, tu fais un peu. Bon. On aime bien les légendes urbaines qui sont Exactement. pas réellement vraies, mais qu'on aime bien répéter et tout, tu vois. Et donc là, ouais, t'as le cours Victor Hugo qui va remonter. Après on va choper le, le vieux Bordeaux. Et ouais. ça, c'est encore un des rares cours où tu vois c'est full bagnole. Et en fait, dans les années euh, 80-90, Bordeaux c'était que de la caisse. Partout, les, les quais c'était euh, des parkings géants. Ouais, classique. Et là, les quais aujourd'hui ça a plus rien à voir. Et tout à l'heure tu parlais de juppé, tu vois. Juppé c'est euh, peu importe en vrai ton bord politique, gauche droite, lui c'est un mec de droite, mais peu importe ton bord politique, c'est un mec qui à Bordeaux est vraiment apprécié parce ouais. qu'il a. Euh, refondu la ville de A à Z. Et tu sais, genre, ben, t'as été à Toulouse avec Gilsy. Le surnom de Toulouse, c'est la ville rose, tu vois. Oui. Bordeaux, pendant très longtemps, est-ce que tu sais ce que c'était Alors, j'allais dire Marine, mais non. Non, c'était la belle endormie. Parce qu'en gros, tout le monde disait que la ville est très belle, mais frère, les. Il y a tout, rien à faire. Tous les bâtiments sont dégueulasses, okay. il se passe rien, oh, okay. c'est pollué, tu vois. Et, euh, et, là, et là, ça a donc, repris un peu de, de la couleur de la vie Ça a repris du poil de la bête. Euh, genre, il y, eu, euh, y a eu un espèce d'exode de, de toute la France qui est venu à Bordeaux pendant un moment. Genre, moi, je suis de Bordeaux, mais j'ai aucun pote très proche qui est de Bordeaux. Ils viennent tous de, euh, de Sud vers Saint-Tropez, tu vois, ça vient de Evreux, ça vient de partout, C'est bon. Tu me lances sur ouais. un des sujets que j'ai le plus entendu à propos de cette ville ah, les parisiens c'est la fameuse ligne grande vitesse va, vrai, que j'ai pris pour venir ouais, ouais. pour ceux qui nous écoutent en fait depuis quelques années depuis pas si longtemps que ça le TGV relie Bordeaux à Paris ouais. en deux heures ouais. et avec euh, Covid confinement consort et l'exode parisien sachant que <rire> faut quand même vous dire que Paris intramuros c'est l'une des rares villes en France qui perd des habitants ouais, euh, une, ça, ça perd des habitants chaque année pas forcément pour aller d'ailleurs en Ile-de-France hein, souvent les mecs partent mais en fait plein de gens avec le télétravail etc. sont partis ailleurs et j'ai entendu énormément de Bordelais me dire ouais Zach tu te doutes pas à quel point les parisiens ils ont modifié notre ville ouais, maintenant ils ont rendu les loyers chers c'est plus la même chose tout ça machin toi en tant que OG bordelais <rire> est-ce que tu es d'accord alors ça Ou alors est-ce que c'est peut-être un peu vrai mais pas non plus énorme c'est quoi le bail ça on, on se dédouane de ouf en vrai parce que euh, oui il y a beaucoup de parisiens mais beaucoup d'autres euh, villes de France qui sont venues à Bordeaux tu vois ouais. mais dire c'est les parisiens qui ont fait monter les prix enfin j'ai jamais rencontré un parisien il est arrivait quand un lui a vendu une maison à 100 000 il a fait mm, non non 300 400 <rire> s'il vous <rire> monter les prix non c'est les bordelais qui juste ont dit opportunité de Ouf, logique, on monte la, les prix de Mans, loin, Exactement. Tout, ouais. mais, euh, mais non, après comme toutes les, comme toutes les villes, forcément, s'il y a un engouement de ouf, qu'il soit parisien ou pas, bon ben bah, les prix ils grimpent et vas-y on avance, tu vois. En vrai moi je suis pas trop pour euh, blâmer de ouf les parisiens. Et au contraire, moi qui ai genre de ouf l'habitude de monter sur Paris, la LGV elle me refait gros, ça bah me oui. permet de faire des allers-retours bah euh, oui. Bordeaux Paris dans la journée, aller bosser, revenir le soir. Moi quand j'ai entendu déjà Paris, j'étais là à la limite, putain, c'était tellement mieux quand on mettait plus longtemps. Non zéro, <rire> zéro frère, franchement aujourd'hui je fais des allers-retours, ça me régale. Et est... finalement, est-ce que ça a changé des choses dans la ville d'après toi ou pas que ce soit peut-être à l'ambiance, euh, franchement, non, la non, façon non. dont les gens se comportent et tout. Non, moi j'en entends de ouf parler ce truc de ouais les Parisiens les Parisiens, mais euh, je me suis dit j'ai grandi là, euh, j'ai fait euh, beaucoup codérance à un quartier, j'ai fait Saint-Michel et tout, mmh. j'ai pas vu une différence de ouf. Et au contraire, genre moi je trouve que c'est bien que euh, bah, des personnes de la capitale viennent dans d'autres villes, que ce soit Nantes, Toulouse, Bordeaux et tout, parce que ça amène aussi des opportunités, tu ouais. vois. Donc euh, moi je suis, je t'avoue que je fais partie de l'équipe des Bordelais qui est en mode franchement, venez, ramenez du taf, ramenez euh, de l'ambiance, ramenez des trucs, plutôt que ah surtout pas. Ouais, on aimerait bien rester entre nous. La, la grosse cloche et euh, genre ils la font encore sonner de temps en temps. Euh, là ils l'ont fait sonner cette année pour euh, bon, je sais plus quelle occasion, mais de temps en temps tu vois la cloche en haut qui fonctionne encore. Hein. Tu vois les trucs médiévaux ça te parle un peu, ça te fait ça, ce petit je effet En fait j'aime bien, euh, je trouve que c'est toujours plus kiffant de visiter une ville ou ouais. euh, n'importe quoi un musée et d'avoir genre le contexte derrière, tu vois. Et moi je sais pas, j'aime trop ce truc là euh, de savoir que ça genre ça a des milliers d'années, tu vois. Moi aussi, moi ça a des milliers d'années. Mais fou. en tout cas ça a des centaines, ça c'est sûr. Donc là on va entrer dans le vieux Bordeaux. Tu vas voir en fait c'est plein de petites places. Genre t'as euh, Fernand la Saint Pierre. Euh, Camille, Julien. En fait, dès que tu fais des petites rues, tu tombes direct sur plein de petites places, les unes à côté des autres, et c'est grave agréable. Et là, pour le coup, tu vas voir genre les voitures, il y en a très peu. Tu vois, comme je disais tout à l'heure. Euh... Tiens, moi, moi je, je pose la question parce qu'on en parle de temps en temps. Dans, justement, quand on fait les villes de France. Et alors, moi, j'ai pas le permis. Donc, du coup, c'est très facile ouais. de dire parce que d'ailleurs, t'as dit ouais, euh, Bordeaux les vélos et tout. Ouais. Moi, je kiffe j les vélos et je kiffe les centres-villes piétonnisées. Ouais. Par exemple, à Madrid, le centre-ville, tu peux quasi pas y accéder en voiture. Ouais. Genre, c'est vraiment piéton, piéton. Et toi, tu préfères les villes justement comme ça où c'est très vélo, ah, très piéton ou alors tu penses qu'il faut quand même qu'il y ait des bails pour les voitures et tout ça machin en et vous dans les commentaires en fait moi je fais partie de cette équipe euh, tu vois genre à Bordeaux je me déplace avec un gros vélo électrique et euh, genre vraiment tu fais d'un bout à l'autre de la ville en 20 minutes en traçant quoi et je trouve ça trop agréable la voiture pour moi en centre-ville c'est ultra pratique quand t'as des trucs nécessaires comme les livreurs tu sais certains ouais. taxis à la limite pour des trucs mais que tout le monde ait sa caisse en centre ville je suis en mode bon les gars en vrai ça va juste tout congestionner on est juste plus dans la merde que chose si on fait ah, ça bien sûr donc euh, non moi je fais partie de l'équipe de sauf quand c'est ton taf et que t'as vraiment des impératifs avec en vrai euh, mets du vélo le plus possible Ouais c'est intéressant parce que là tu vois je sais que je sais que c'est un sujet qui est très tendu tu sais, ouais, les mecs qui oufant. ont la voiture tu sais, ils nous écoutent parler, ils vont dire dire oh, les ouais, bobos, ouais. Euh, <rire> eux, ils veulent euh, mettre des pistes partout et euh, manger euh, de la salade. Bon <rire> Je sais pas si un modèle de ville où les deux sont bien adaptés. Genre que ce soit bien pour la voiture, genre c'est-à-dire pas trop galère, mais en même temps, En vrai, ce euh... côté piéton, vélo Je... qui est bien développé. tu vois. Je veux un peu vendre la ville, mais Bordeaux ça va de mieux en mieux. J'ai vu un truc passer il y a pas longtemps euh, qui disait que justement on avait de moins en moins d'embouteillages. Pourtant les gens se plaignent pas plus que ça, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Et, et le vélo se développe à fond gros, genre vraiment euh, toutes les rues, t'en as partout maintenant. Euh, la ville a mis aussi à fond dans les. au-delà des pistes cyclables, tu sais, les accroches dans la rue pour pas que tu galères à les fixer ouais. quelque part euh, ton... ouais. Non franchement la ville marche bien avec ça, tu vois. Est euh... bon. Elle est stylée, cette petite place en vrai. Ouais. Place faire dans la Fague. Là, Là t'as un bar avec lesquels dans mes potes mec, on s'est mis des caisses ici, euh, celui-là. Genre <rire> celui-là avec des potes... C'est ici, on a vu on se mettre bien avec gros, <rire> ici genre avec des potes, une fois on s'est tapé à 754 shooters, on a fini gros à l'envers. <rire> avec 154, beau bon, gosse. Et là, si tu veux... T'as un très bon resto de burger le Kokomo. Ouais. Putain, mais y ouais. a mec qui nous suit, hein. Le mec qui nous suit, il, il est, est toujours là. il est chelou. <rire> là t'as le Kokomo, très bon resto de burger okay. et euh, Santo pareil, très bon euh, taille. Indonésien ah. aussi, je crois, ils font euh, Santocha. Il euh, Y a moyen. C'est une chaîne, ils sont aussi à Lyon, ouais. je connais. Ah vous avez aussi à nous mais Oui oui, c'est bah... une chaîne. En tout cas ça marche bien. Donc là c'est notre cour Alsace Lorraine à nous. Okay. Là tu vas pouvoir commencer à voir un truc de Bordeaux, le tram, en gros. Tu vois les lignes Ouais. Le tram c'est le moyen de déplacement euh, principal à Bordeaux. On n'a pas de métro Ah ce que j'allais dire, on n'a pas de métro. On n'a pas de métro parce que la ville a été construite sur des marécages. Donc en fait on en faire un mais pour qu'il soit stable qu'il bouge pas et tout ça demanderait un oseille euh, genre ouais, beaucoup plus à, qui cher pas cher trop dans n'importe quelle autre ville tu vois ah putain et puis je te parlais du tram en gros tu vas voir quand t'es à Bordeaux t'as deux noms qui reviennent beaucoup Ouais. c'est donc juppé et euh, Chabandelmas d'accord ouais Jacques Chabandelmas ancien stade des Girondins. Exactement en gros d'Elmas, euh, ça a été un résistant pendant la seconde guerre mondiale d'accord et euh, à la sortie de la seconde guerre mondiale euh, le gars ultra hypé à euh, son prime comme on dirait tu vois à son prime, à bon, même à son temps, prime. tu m'étonnes et euh, gros résistant et tout et du coup il a été maire de Bordeaux pendant euh, ultra longtemps et donc aujourd'hui il y a vla les trucs à son nom. Donc il y a eu le stade, il a une statue qu'on va voir tout à l'heure. Euh, il a un, le dernier pont de Bordeaux, c'est le pont del delmas genre il a trop de trucs. Alors qu'en vrai, quand tu regardes tu sais avec le temps un peu ce qu'il a fait à la ville, bon bah c'est beaucoup de zones cités HLM qui malheureusement mettent des gens dans la précarité, c'est aussi euh, beaucoup bel bah, quartier Mariadec qui est un quartier en okay. galère, Je vois. ça a mal vieilli. Et genre c'était le classique de ce qui se faisait en France dans les années 60-70. de ouf et ça a trop mal vieilli genre. Mais par contre cette place là là, là place tu peux aller dans un endroit magnifique. J'ai l'impression est à là. Paris. J'ai l'impression c'est résistance MW3. <rire> Pas. là bas t'as bas tu vois ça c'est une des autres portes médiévales de la ville genre ça sent bon le poisson là ah, j'avoue qu'il y a une odeur de poisson de ouf vous, vous sentez pas à la caméra mais vous, vous sentez pas là qui, qui aime les produits de la mer ah tiens c'est quoi du coup tu vas nous dire c'est quoi la place et après je vais te demander nécessairement quelles sont la bouffe des... ah, les bah, spécialités classiques. culinaires de la région en dehors du vin, bien évidemment? Bah ouais, donc, donc là, euh, as, donc la place passe du Palais, tu vois, avec une autre des portes. Et ouais. si, c'est pas si tu fais gaffe, on voit encore les bouts de muraille qui traînent. Mais à Bordeaux, euh, la bouffe, bah, le classico, hein, je pense que t'as déjà entendu parler. Canelé, classique. Les canelés de Bordeaux. Ouais, t'aimes pas. Ah alors vous... les canelés c'est les petits trucs marrons là comme ça. Ouais. Euh... j'ai jamais trop kiffé. Ah ouais, je dis pas normal. que c'est naze, mais j'accroche pas de zinzin. Non, mais il y a plein de gens qui aiment pas. Bah le vin rouge, un classico, il y a forcément des Bordeaux qui vont me reprendre, qui vont dire gros, il y a ça, ça et ça. Logique. Mais moi, en tout du truc typique typique c'est canelé vin rouge. Ouais, C'est un truc bordeaux. salé Ça me dit il faudrait limite que j'ai regardé internet. Est-ce qu'il faut que je tape Mais Allez. spécialité salé bordeaux parce que là il rien qui me vient, tu vois. L'entrecôte bordelaise, l'agneau de Pauillac, jamais goûté. Les canelets, Oui, canelés. La lamproie à la bordelaise, jamais mangé. Les gratons de Lormont, jamais mangé. Crépinet. Alors c'est marrant parce que tous les noms, <rire> tous les lieux, je les connais. Pauillac, Lormont et tout. Mais le truc avant, <rire> j'ai jamais mangé avec. Les huîtres c les dit. huîtres d'Arcachon. Oui, bah les huîtres c'est c'est la triche en fait. En fait quand tu parles de Bordeaux, genre tu parles de la ville, mais en vrai faut considérer tout ce qu'il y a autour, t'as l'océan qui est à 45 minutes Ouais Avec le bassin d'Arcachon Donc t'as arcachon le Pila le Cap Ferry qui est genre ultra connu pour toutes les restades françaises tu vois T'as euh, les Pyrénées qui sont à 2h30 de route tu vois. Donc en vrai quand tu parles de Bordeaux c'est genre euh, en gros la moitié de la nouvelle Aquitaine qui a à prendre en compte C'est comment l'été à Bordeaux C'est plutôt cool alors c'est chaud en vrai euh, on monte euh, vite à 35, 37, 38 et puis euh, c'est vraiment ouais euh, y a, on, a, on a un problème Ah tiens attends Est-ce que je peux te montrer là Tiens je fais une parenthèse puisqu'on est devant Tu vois la diff entre ce bâtiment, ouais. Et ce bâtiment, ah oui. Et ben la diff, elle s'appelle l'esclavagisme. Elle est horrible, mais c'est vrai. Raconte. En gros, bah avant, on était une ville médiévale. C'était beaucoup de vieux bâtiments comme ouais, ça. Ouais. Et le jour où la ville a commencé à faire beaucoup d'argent, malheureusement, avec la traite négrière et donc euh, bah, l'esclavagisme, la ville s'est enrichie et du coup, on a tout retapé. Et après, on s'est tapé des bâtiments beaucoup plus stylés comme ça, tu vois. Mais alors, ça, c'est des vieux bâtiments médiévaux qui datent. Parce que là, tu le vois, c'est ouais. tout euh, lisse, tu vois. Exactement. Et en fait, euh, bah, entre temps est passé euh, malheureusement euh, le commerce triangulaire et l'enrichissement de Bordeaux, parce que euh, on a été derrière Nantes. Le deuxième plus gros port. Ah, parce que ça, ça donne de... sur l'Atlantique. Ouais, exactement. Il y, ah, avait, ah. il y avait Nantes en Prums. eux, c'est ceux qui en ont le plus bénéficié. Et Bordeaux, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est genre 100, 150 000 euh, esclaves qui sont passés par là, tu vois. Un euh, oh, petit coup, point euh, histoire, franchement. Euh, ah, vu <rire> je m'en doutais pas du tout. Et en fait, de temps en temps, tu as quelques vieux bâtiments médiévaux qui traînent, tu as celui-là aussi, là. Mais euh, beaucoup des autres bâtiments, c'est des trucs qui ont été retapés euh, avec l'argent mais bah, Même les portes que tu as vues, portes de Bourgogne, ah ouais. euh, pareil, ça fait partie de, des anciennes portes qui ont été refaites euh, en mode arc de triomphe, avec l'argent euh, qui venait de là. Bah, on était à Bordeaux, écoute, euh, en vrai il fait chaud, mais l'avantage, euh, comme je te c'est qu'en vrai tu vas à la Ouais. Tu prends un train en 40 minutes max de train, euh, t'es genre à Arcachon avec euh, au choix le bassin où t'as pas de vague ou alors l'océan. Bassin ou océan Moi je suis océan. Moi, je suis au Monsieur c'est cette main serrez-moi la pince. <rire> pas voilà. mal de bon monuments religieux mine de rien, Ouais, bah c'est toutes les petites places, ça c'est place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre avec la petite euh, église qui va avec. Ouais, bah ça il y en a plein plein plein plein des trucs comme ça. On va remonter par là. Alors, pff, on n'a pas vraiment de rue de la soif, tu vois. OK. Ah, il ouais, si, y a pas on... la rue des Pochetrons. pas trop. Mais si on a une ou deux qui devraient s'y apparenter, c'est celle vers lesquelles on va passer là. Ok. Donc la rue saint rémy et euh, la, euh, la rue du Parlement Saint-Pierre. C'est un peu les deux qui s'y apparentent de ce vois. Ok. Mais pas trop. Ça bouge un peu à Bordeaux Ça va, alors en vrai ça bouge, mais euh, de ce que j'ai cru comprendre de mes potes qui y ont vécu, un peu moins que Nantes et Toulouse, par exemple. Mais en vrai quand t'es jeune, t'as grave de quoi faire, t'as des clubs pour euh, qui tu veux, t'as ouais. euh, des festivals euh, pas très loin, t'as euh, Garro Rock qui est genre à Marmande. Oui, oui, oui C'est énorme ça. Euh, voilà, et c'est juste à côté. T'as euh, pas mal de, de bars qui sont cool et tout. Non, en vrai, Bordeaux ça bouge pas mal. Ah. Place du Parlement. Oh, là. Là là là, là. Et ben on va rejoindre la, la plus grosse place. ça je vois, vois le bail, tu te balades avec ta copine, un truc comme ouais. ça, machin, t'es bien. Alors là ouais, t'es propre. Place du Parlement ici, et tu vois la photo, C'est à dire ouais quand je vois Bordeaux c'est tout le temps au même endroit. On va rattraper, c'est juste là. C'est que je kiffe. Vraiment les petites places comme ça, les petits bails. Encore une fois, hein, blanc, les bâtiments. Ouais. Même des fois pas très grands, tu vois, 2-3 étages seulement. Bah il bah, y a toujours un petit Bordeaux, c'est une ville qui est très basse. On n'a pas de, de trucs qui font plus de 3-4 étages. quoi Je suis mort parce qu'il dit ça. Ouais. <rire> Notre Airbnb. Ah oui, non, mais vous, mes frères, il n'y a que vous, gros, à Bordeaux. Non, mais c'est n'importe quoi. On a pris Airbnb qui est devant la gare. Il est dans une espèce de tour soviétique. 15e <rire> étage. 15e <rire> étage, les amis. Vraiment, c'est une dinguerie. Et donc là, devant, en face, tu vois la fontaine. ouais C'est la, la photo, la fameuse. Que tu vois partout. Oh là là. La place de la bourse. Là, tu me fais plaisir, là. Et donc, l'été, tu me dis qu'il fait chaud, tout ça, machin. Ouais. La, la, la ville se remplit, ou, ou genre, il y a. C'est classique. Elle se remplit de touristes, mais elle se vide de Bordelais. C'est-à-dire que <rire> Ah, c'est euh... à dire que tous les bordelais se barrent bah, sur le, le bassin, sur la côte etc machin tu vois Et par contre les, les, fin, les touristes débarquent à fond tu vois normal Parce que ça, en vrai c'est plutôt agréable quand même Par contre Vivre, c'est-à-dire quand tu es obligé de rester à Bordeaux euh, l'été, c'est un peu le bordel. Parce que, comme à Paris, tu sais, genre comme la ville est classée partout et tout, je crois qu'on est un des plus grands centres euh, villes à être classé, enfin un truc comme ça. Forcément, en termes d'urbanisme, euh, c'est chaud. Oui. Et tu peux pas mettre des blocs de clim en veux-tu, en voilà. Et ok. Tout. Donc en fait, il fait vraiment chaud. Voilà, la majorité des apparts de Bordeaux, la clim, il euh, n'y a pas. Donc euh, moi, j'en loue un, j'ai de la chance, il y a une clim réversible et tout, mais en 26 ans d'existence, c'est la première fois que j'ai la clim chez WAM. Ok, je vois, okay. vois l'idée. Donc non, il y a pas mal d'appartes à Bordeaux qui n'ont pas de, de clim. Donc effectivement, euh, à vivre quand ça commence vraiment à être chaud et puis la pierre elle garde la chaleur de ouf donc c'est pour ça que les Bordeaux ils sont en mode on se casse et les touristes ils, les touristes, ils sont en mode oh on, on va venir voir c'est sympa va aller, puis, ouais ouais je vois le délire on arrive place de la bourse je suis ému Oh, carrément. Je suis ému cette photo de mes livres <rire> d'histoire. Je vais pouvoir la voir en vrai. Elle est là. Oh là là là là là. Grosse grosse place, c'est genre vraiment c'est le truc touristique de base. Et tu te la tapes avec des travaux encore. <rire> c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour que ça ait une goûté, bonne gueule, il faut qu bien qu'à un moment il y ait des travaux. Les amis, vous, vous doutez pas de l'émotion <rire> qui est en moi. Là t'as la fontaine des trois grâces. Pareil faut une fontaine ultra connue de la ville. Donc là t'as la chambre de commerce, le CCI, tu vois. Et je sais plus exactement ce qu'il y a euh, comme, comme bâtiment, enfin comme administration là-dedans, mais en tout cas ouais. C'est l'endroit ouais, que... C'est sûr que tu vas avoir une mairie ou une... Non, la, la mairie, faire. on va y aller de toute façon, tu vas voir, on va passer devant. Oh, musée, là-bas Ah ouais, apparemment, tu vois. Musée, reste ouvert. Ouais, je savais même pas qu'il y avait un musée, là. En on face, est... alors, tu découvres ta ville avec moi oui, oui, ça fait plaisir. Merci, Jacques, <rire> de, de me présenter, ça régale. J'aime bien, j'aime bien. Et alors, petit fun fact. Le seul arrêt de tram de Bordeaux qui n'a pas de signalisation, rien, nada, c'est celui-là. C'est ici Parce qu'il ne voulait pas niquer la vue avec un arrêt de tram, donc il s'arrête, mais tu vois, il n'y a pas genre les horaires, les rien. Tu la vois. personne qui a pris cette décision, merci. Ah bah c'est oui. trop stylé, regardez. Donc là, il n'y a rien. C'est trop stylé. T'as juste les bancs en pierre, quoi. Donc c'est là, c'est là l'eau. Donc l'été, tu vois, là t'as la flotte qui sort et ça fait genre une toute petite pellicule d'eau. D'accord. T'as voilà. là les gens qui courent et tout et ça reflète la place en face. Et c'est pas là où il y a des chiards qui viennent sauter un peu partout pour s'en Des, des chiens Avec t'as tout qui vient là-dedans, gros. Ici c'est des <rire> germes, frère. Tu veux choper toutes les maladies sexuellement transmissibles, tu viens ici, gros euh, l'été, c'est fini. La fameuse Garonne. La Garonne, qui est, alors chez nous, Gilsi, elle a peut-être dit à Toulouse, elle est nickel. Ouais. Chez nous, elle est dégueulasse, est, frère. C'est que c'est le train, j'ai vu, a été marron. Ouais. En fait c'est parce qu'on est plus proche euh, donc de l'océan que eux et du coup il y a tous les sédiments, euh, les fonds qui sont beaucoup plus remués. Okay, okay. Donc nous elle est toujours marron, elle n'a jamais été autrement et tout. Après je parle souvent des quais bien aménagés, en général j'aime bien quand on est à hauteur d'eau, mais au-delà de ça, là comme ça, là de ce que je vois, ça va. Oui non tranquille, ça va, ça a bonne gueule. Tu vois là les trucs qui flottent au, au, à, enfin, à la Garonne là, ils oui. sont Oui oui oui. Ça c'est euh, des épaves de la Seconde Guerre mondiale. En fait la Garonne elle monte et elle descend, tu vois, elle suit les marées. En fait quand les Allemands, les nazis sont partis de la ville, ils se sont dit bah pour reculer pour ralentir les alliés, on va faire péter tous les bateaux qui ne servent plus à rien dans le port et comme ça ils avancent pas aussi comme vite pour nous rattraper. Comme... Voilà exactement. Du coup ils ont tout fait péter, quand la ville a été libérée et tout, les alliés sont arrivés, il euh, y a eu des... de l'argent qui a été mis sur la table pour nettoyer les épaves qui faisaient chier dans le passage. Ouais. Et celles où bon, on s'en foutait un peu, euh, elles prenaient pas, elles Dérangeante et tout, on les a laissés parce que flemme. Et du coup, quand il y a marée haute, tu vois jamais les épaves, elles sont noyées. Et quand c'est marée, marée basse, tu les vois qui sortent. Il <rire> y a très peu de gens qui savent ça, mais quand tu passes à marée basse, t'as des épaves euh, nacis dans l'eau. Et qui ont 80 ans. Qui ont, ouais, euh, qui commencent à se faire un peu âgés. Oh, bordel. Je crois qu'on va remonter par le cours du Chapeau Rouge et on va arriver devant l'autre endroit, genre on va traverser par là. Let's go. Bordeaux, c'est une ville qui a, genre, à mort de pubs anglais. Il y a une culture anglaise à Bordeaux qui est assez solide. Ok. Parce qu'en gros, dès que il euh, y avait des conflits avec les Anglais, euh, Bordeaux on était toujours avec les Anglais. Et donc quand euh, la guerre de Cent ans se termine etc, machin. Le dernier truc de la guerre de Cent ans que la, la couronne de France se récupère, c'est notre région. On est vraiment les, les, les derniers les derniers des Mohicans C'est ça. Mais non non, mais nous vraiment, on aime beaucoup l'Angleterre. Donc il nous récupère, le roi d'Angleterre il dit "Vous eh, les Bordeaux, vous commencez à me briser les burnes, je vais vous mettre des forteresses partout dans la ville." Donc il nous a mis trois forteresses, le fort du qui aujourd'hui il reste plus qu'une muraille et c'est l'école de magistrature. D'ailleurs, la seule école de magistrature pour devenir juge ou quoi en, en France, elle est à Bordeaux. Donc il nous met le fort du il nous met un autre truc qui s'appelle le fort Louis qui est pas loin de la gare et il nous met un énorme château style Vauban donc tu avec les pointes les les trucs en pointe et tout, enfin, d'accord. Je vois le délire qui s'appelait le château trompette, donc euh, pas ouf niveau street Train. et En fait, le château trompette il était juste là, là devant nous. Là, Là, t'avais un château énorme, là là, là où il y a la foire, tu vois la foire. Ce que j'allais dire, genre attends, il boss. y avait un château, ouais, là, là, et maintenant il y a mais, le cirque d'Achilles Ah ouais, mec. Et il était énorme, genre vraiment, c'était un gros truc euh, en mode Vauban et tout. Et le château il servait à la royauté de France pour calmer les bordelais. En gros, il visait autant le fleuve qu'il visait la ville en mode fait pas trop les ouf, là. ouais, je vois le délire, fait pas trop Faut les On vous met un château, euh, ouais, ouais, <rire> et bon, bref, au final. Les Bordelais euh, se calment et tout, il n'y a plus trop de révoltes et au bout d'un moment ils se disent bon ils ne servent plus à rien. Et en plus il fallait qu'ils fassent des aménagements dans le centre-ville, donc ils ont dit allez hop on le dégage. Et je crois que début 19ème il était complètement rasé, il n'y avait plus rien et ils ont fait la place des Quinconces qui est là. Et là tu la trouves avec une foire, mais en vrai normalement elle est vide. Et en fonction il y a des cirques des foires qui viennent. Là on va remonter euh, cours du Chapeau Rouge et on va arriver sur l'autre truc ultra connu de Bordeaux, la place de la Comédie. Place donc, de la Comédie euh, Personne n'appelle ici la place de la Comédie, hein, vraiment. Pourquoi elle s'appelle comment Je veux être un ouji bordelais. En fait on dit rien, on dit juste le grand théâtre, alors que c'est même pas un théâtre, c'est un opéra genre les gens ils disent ouais on oui. se rejoint au grand théâtre mais ça ne s'appelle pas le grand théâtre l'usage prédomine enfin domine toujours avec la réalité et donc pareil moi place de la comédie j'ai appris que cette place appelée la place de la comédie je devais avoir 16-17 ans tu vois c'est à Montpellier où ils ont une place de la comédie ouais aussi. à Montpellier ils ont une vraie place de la comédie pour eux. nous ah. c'est euh, le grand théâtre ouais. T'as l'opéra qui est là ouais. que tout le monde appelle le grand théâtre tu vois et là t'as euh, donc l'intercontinental de Bordeaux avec euh, donc le, re le restaurant de Ramsey c'est celui qui est là là tu vois il y a un tournage ouais. derrière t'as un restaurant avec une devanture blanche ça c'était Ramsey et là tu le restaurant gastronomique donc, vraiment Face, tu vois. Et là t'as vraiment la bagarre entre les deux chefs. Exactement Mais je sais plus si Randy encore là je crois qu'il est parti et ça alors, en vrai tu... c'est compliqué de faire plus centre-ville que ça là ça fait vraiment entre ville de ouf t'as déjà dormi dans un intercontinental ou pas Jamais bah vraiment c'est stylé. 6-5 étoiles comme ça ah, Jamais. Je, je C'est que que te te le, le haut niveau. Bah, hein. Ah bah ouais non mais ah. celui-là en plus je crois qu'il a pas une mauvaise réputation. Là t'as la rue sainte donc en gros c'est genre la rue commerçante oui. de Bordeaux, elle est immense, je crois qu'elle fait genre 1 km 2 entre ce comme que ça. tu me disais c'est une des plus grandes d'Europe, c'est ça en gros genre c'est la plus grande rue commerçante d'Europe. Et tu sais il a des gens ils vont dire ouais mais gros les Champs-Élysées c'est grand avenue c'est une avenue et pas une rue et yeah. hey. oh, mais je suis jusqu'au question monsieur dis moi t'as des projets des choses qui arrivent parce que ouais de ouf moi j'aime beaucoup tes, tes vidéos merci c'est ce que je te disais même en off avant bon ouais. et en fait il y a une vidéo en particulier que t'as fait récemment les reportages sur les dark kitchen euh, la Uber ouais, et des livres a bien marché celle là que j'ai regardé qui a bien marché et tout ça machin cette vidéo elle est restée dans mes suggestions pendant 30 ans ça <rire> l'impression que la moitié de la france a eu cette vidéo Elle là, a squatté là. comment ça se passe t'as as des bails un petit ouais, peu ouais de ouf bah en vrai celle-là a très bien marché elle est devenue genre la troisième vidéo la plus vue de la chaîne ouais le reportage en Ukraine et autre en Afghanistan qui sont les deux premières, normal, euh, t'aimes les sujets. Et donc celle-là, elle est arrivée troisième. Et, euh, et là, j'ai d'autres projets. Donc j'ai une vidéo qui va arriver, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais en gros, une vidéo sur Xbox Underground. En gros, c'est des ados qui ont mis à l'amende Microsoft, Activision et Epic Games. Genre vraiment, ils ont, ils ont volé une version de Gears of War 3 deux mois avant qu'il sorte. Des <rire> gros cracks. Euh, ils ont fait un faux prototype de Xbox One qu'ils ont vendu sur eBay. Enfin, les gamins sont des ouf, tu vois. Ils ont vraiment mis à l'amende. Donc ça, ça sort, c'est en préparation. Mais j'en ai une autre sur en gros tous le, les enjeux géopolitiques de ouf qu'il y a dans les semi-conducteurs. C'est les puces trouve dans tous les appareils électroniques et comment la Chine, Taïwan, les Etats-Unis l'Europe sont euh, comme as pour, ah ouais. euh, pour avoir le monopole dessus. Quoi. Ça, ça j'ai eu des articles dessus et c'est oh, euh, un sujet de zinzin, ça. C'est con et on fout. Oh là là là, là, on est vraiment dans du centre-ville. Ouais. mais j'ai l'impression que le centre-ville est quand même assez grand et assez... Ouais, vaste, en vrai, hein. ça va hein. franchement C'est très euh... large. Hein. Et encore là, je te dis, on a fait à peu près la moitié. Donc, ça, c'est le cours de l'intendance et en fait, on est dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce qui coûte très cher. Ah. Là, là, c'est un petit billet <rire> et.... Euh... Ah, là, je pense qu'il y a certains loyers qui doivent faire bien plaisir c'est ouais. bien bien rush ouais et en fait euh, t'as toutes les boutiques tu vois t'as du Ralph Law, plus haut t'as Hermès, enfin euh, tu vois c'est ce genre de boutiques là quoi. Des boutiques que tu squattes quoi Exactement bien sûr, évidemment, euh, euh... tous les youtubeurs hein, c'est bien connu, Ah euh, oh, euh, millionnaire de la première vidéo, hein, <rire> <rire> divu le million. Mais en gros tu vas voir on va faire un petit zigzag, voilà le vent. Est-ce qu'on a beaucoup de vent Ah je vois ah, faut, Là faut marcher en mon là On ah, aime bien quand Alex on on voilà. <rire> fait la tronche Là on est bien là On protège du vent là. On protège du vent c'est pour vos oreilles les amis Non mais en gros juste à droite là, t'as le marché des grands hommes, c'est yes. genre... oh, oh. Ouais, en gros, Le nom, il est, ouais, est... Le nom est. un peu prestige, alors qu'en vrai, il y a juste un carouf. Il faut pas se mentir. Il y a un carouf et deux, trois Ah oh, Je suis sympas. déçu de zinzin. Ah ouais, non, par contre, à l'époque, quand j'étais petit, il y avait euh, un. Je sais pas, c'était pas un jouet-club ou un truc comme ça, mais qui était immense. C'est juste là. Et, et il y a, je crois, aussi le mec qui nous suit. Euh, j'avoue, il est. Il veut pas mais arrêter. Non, il est <rire> toujours là. <rire> <rire> faut, faut lui dire à un moment, c'est il, il nous fait chier, il nous fait chier. Il il fait chier. chier. Donc là, tu vois, on suit la, la ligne de tram. Le tram, c'est, je t'avais dit, en fait. Euh, c'est en... le moyen de déplacement. Ouais, et ah, en fait, il y en avait un à l'époque euh, sur Bordeaux. Et donc, Chabon Delmas, quand il a refait toute la ville, il a beaucoup plus misé sur le bus. Donc, les lignes de tram ont, ont jarté, etc. Et c'est Juppé qui a décidé qu'ils allaient le remettre. D'accord. Avec un truc beaucoup plus moderne, etc. Donc, en fait, le, le tram à Bordeaux, il a été là, puis il a vaniché, et hop, il est revenu. Mais ouais, c'est concrètement, on se déplace tous avec ça, ou alors du bus. Par contre, j'avoue qu'avoir cette ligne droite avec en fond le truc, ça doit être trop... c'est trop sié. C'est la cathédrale Saint-André et c'est là où a été en gros dans l'histoire euh, des rois, des reines et tout le bordel. T as eu un moment celle qui est très connue en Aquitaine, c'est Aliénor d'Aquitaine. Et en gros, c'est là-dedans qu'elle a été sacrée si je dis pas de bêtises. Et pareil, c'est une autre cathédrale comme celle comme la basilique de Saint-Michel où on a démarré, qui a son clocher qui est à côté. D'accord. Parce que comme le sol est très meuble, pour la même raison qu'on n'a pas de métro, ils l'ont fait à côté pour pas que ça aille trop de poids et que ça s'enfonce quoi. Tu vois le truc en bleu là ouais. Ça c'est la plus grande librairie indépendante de France. C'est Mola donc elle démarre de là. Et elle va jusque là-bas à longue Ah oui! Et c'est genre gros immense. Pardon, regarde, j'ai l'impression que c'était que ça. J'étais euh, la non. plus grande de France. Bof bof, mais. Ouais, juste là-bas. -là. <rire> non, non, ça va vraiment. Et elle est gigantesque. Tu trouves tout chez moi. Ah oui, je vois les shonen, regarde les mangas, on voit l'intérieur. <rire> oh là là là là. Ah non, mais vraiment, Mola, c'est gigantesque. Les bons vieux livres, bordel. Ouais, et d'ailleurs, bah tiens, la rue dans laquelle on est là. Rue Vital C'est une rue qui est genre euh, Malheureusement Historiquement célèbre Parce que euh, En gros euh, C'est arrivé à la première Et c'est arrivé à la seconde guerre mondiale Quand euh, Paris s'est senti menacé ouais. En gros le gouvernement français euh, Régulièrement Il baquait à Bordeaux euh, Pour pouvoir euh, finir ses affaires Tu vois Ok Et en fait euh, en 40 Donc le, le 16 et le 17 juin euh, 40 Quand euh, la France décide que Bon bah ils peuvent plus tenir face à l'Allemagne Ils vont se rendre Le gouvernement à ce moment là Est à Bordeaux Ok euh, Et c'est donc dans cette rue là euh, Rue Vital Qu'a été décidée la reddition française Qu'ils ont dit Bon on arrête euh... Un triste moment de notre histoire. Donc ça c'est la cathédrale Saint-André et ouais. tu vois à côté là-bas t'as le clocher avec ouais. la Vierge Marie en haut. Oh là là en ouais. or et tout. Ouais. Ça fait partie des clochers euh, qui, euh, bah, oh. comme tu disais, sont séparés de la cathédrale. Putain mais c'est grandiose, c'est le mot, c'est grandiose, c'est immense. Mais là que ce soit entre euh, bah, justement que ce soit la cathédrale, le clocher ou même à droite après la la mairie, ça, on voit, c'est ça la mairie. Euh... Valais-Rohan, c'est la mairie ouais. Ok donc mairie, cathédrale, clocher. Oh. Oh là là là là Direct en arrivant à Bordeaux, j'ai vu le quartier de la gare et tout. Je me suis dit oula ah, ah, Et là, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est que c'est vraiment très très beau. Je te dis, on a fait la moitié. Impressionnant. Donc là, en face, t'as la mairie. Ouais. Avec donc aujourd'hui qui est euh, écolo. C'est le Palais Rouen, Pareil, un hôtel particulier qui a fini en, en mairie, etc. Derrière ce bâtiment, t'as les jardins de la mairie. Ouais. Donc là, on remonte la rue des Remparts et au bout, donc je te dis, on va tomber sur Gambetta, métal à la place qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Yes. Et alors à Bordeaux, gros, on a un bâtiment. Est-ce que à Lyon, vous aviez un Virgin Megastore oui Il est devenu quoi Eh ben c'est devenu un Zara voilà. Et eh ben nous, le Virgin, gros, depuis qu'ils ont fermé, il est abandonné. Et il est en plein centre. Et il ne sert à rien du tout, personne ne l'a repris. Rien opé. gros. On va passer devant. En fait, le Virgin, genre, il a, donc Virgin ferme, le truc est immense et tout. Virgin ferme, le bâtiment hyper centre, on va passer devant et tout. T'as encore les, les poignées des portes en V du Virgin et tout. Et il y a eu mille rumeurs gros. À un moment, on a dit, ouais, ça va, être, ça va devenir le plus grand McDo de France. Après, il y a eu, ouais, ça va devenir un printemps. Après, il y a eu, ouais, ça va être un hôtel de luxe. Mais il n'y a personne qui reprend un truc en plein de Bordeaux, c'est trop et, cher. Et, mais pas mais pas ouais, bon. Je sais pas ce que c'est, mais toujours est-il que ça fait genre. de, de, de faut regarder là, la date plus de 10 fermeture ans, ça, de Virgin. Ouais. Ouais. Et depuis ce, ce jour-là, le truc est à l'abandon. Et genre, à l'époque, je que quand je sortais de, de, de l'école et tout tu sais, On se disait avec les autres Venez on se rejoint au Virgin tu vois. Et aujourd'hui bah non Au point que le 9 janvier 2013 Virgin ouais, Megastore a déposé le bilan Mais toujours est-il que ouais Et donc on a ce truc Le Virgin gros ouais. à Bordeaux Il est à l'abandon depuis 10 millions d'années Le nombre Et ça c'est vraiment le côté un peu à la française Mais le nombre de petits cafés De ah, petits mais... restos De petites terrasses De petites boutiques Et tout comme je, ça je là C'est que... bien mieux hein. Je crois que Bordeaux pareil J'avais vu dans les oh stages comme oh. ça Un peu à la con Ouais les beaux slips là. Euh, On est la, la ville qui a le, le plus gros ratio Restaurant habitant Un truc comme ça ah ouais, c'est pas Paris. Je crois que c'est Bordeaux. Faut vérifier, mais je crois que c'est ça. Ou oh, ça doit être vers le 2-3ème Parce que semble que c'est Paris, hein, une des villes où il y a le plus. Après, faut on ratio regarder les commentaires. Peut-être que les commentaires déchirez-moi ou validez. T'as l'embarras du choix pour le coup. Euh. Et on a l'embarras du choix. Et par contre, quand je te demande un, une spécialité euh, salée, euh, là, il y a. Mais pas gros, il en a pas. Y a là, il a pas. Là euh, hein. le cannelé, voilà, c'est comme ça. Par là, contre, le cannelé. Tu vois ce que je te En gros, t'as la grosse chaîne euh, de cannelé de Bordeaux, c'est Bayardran. Mais t'as 2-3 autres adresses un peu moins connues, genre la Toque Cuivrée, par exemple. C'est là c'est sérieux, c'est mieux ou moins cher. Oh là là. Ah ouais c'est Paris premier tu dis Oh là ça me plaît énorme. Voilà bah c'est Paris, Mais en tout cas c'est Bordeaux deuxième ratio euh, habitant euh, restaurant. Tu vois le bâtiment tagué <rire> Oh la gueule du bâtiment. Ah ouais gros et imagine c'était un Virgin mégastore, mais immense gros, vraiment. Franchement 10 ans sans rachat ou autre ouais, chose, c'est qu'il qu est bizarre. Il y a eu une expo je crois un été en 2-2 dedans, mais depuis c'est comme ça. Ah bah là regarde, il y a une... un permis de démolir, un permis de construire. Ah, regarde, tu... ouais ouais mais ça, ça fait 1000 ans que c'est là. Ok. C'est dommage qu'il y ait de temps en temps des aussi grands espaces dans des centres-villes qui sont... Ce, ah, là, Ce est parc vrai. est magnifique, hein. euh, là, est la inexploité tu vois. Ça, ça a été refait tu vois il y a un an, deux ans max, un truc comme ça. Bah, Avant c'était pareil, c'était un espèce de parc, mais beaucoup plus en bordel. Euh... Ah, là c'est trop bien refait. Travaux sérieux, vraiment, c'est avoir en centre-ville un, un côté un peu poumon comme ça, tu vois, c'est... Putain mais c'est trop beau Bordeaux. Mais on va passer Faut à côté de Jardin Public, tu verras, c'est ça en 30 fois plus gros. Eh, hey, mais Toulousains Ah là là, ça y est, il, il prend un camp les gars, il prend un camp Mais Toulousains En plus, moi je suis pas pour euh, cette bagarre là. C'est beau Toulouse, Oh là là Moi j'ai rien dit, hein Mais <rire> J'ai rien dit, j'ai rien dit En face, il du lourd, hein <rire> En face, il a du lourd, en face, il du lourd les amis. Donc là, on va continuer euh, court genre Clemenceau. Uh... C'est gros ah ouais, mais là, tu as un peu c'est grave. Ouais, ouais. Mais ta vidéo, gros, ça va être un 10h, tu sais, les compilations de 10h. Bah en fait, c'est c'est trop drôle parce qu'avec Jilsi, on avait cet effet aussi. Et en fait, moi, je me demandais, parce que maintenant c'est genre le 8 ou 9 e épisode des villes de France, les gens, ils commencent à être habitués. Comment vous regardez les villes de France Vu que ça dure 45, 50 minutes, 55. Dites-moi dans les commentaires, comment vous checkez ça Vous regardez en fond, vous visionnez Pépère et tout, parce qu'en fait, c'est comme une discussion, j'ai l'impression de faire un accord ou libre en marchant. Ah bah ouais, ouais, bah en vrai, c'est <rire> cool. C'est trop drôle. Donc là, en gros, t'as le cours Georges Clémenceau, pareil, on est toujours dans le triangle d'or là où ça vaut pas mal de thunes. Ouais. Et en gros, euh, là c'est pareil, c'est plein de boutiques, euh, de luxe et trucs comme ça. On va continuer le cours Georges Clemenceau. Donc là c'est le cours qu'on a remonté tout à l'heure. On a juste fait un petit but. Ouais. Et dans le cours Georges Clemenceau, sur la gauche on va avoir à un moment de jardin public, donc le gros parc de Bordeaux. Let's go. Et sur la droite on va récupérer la place des Quinconces, Donc là où il y avait le fameux château de trompette à une époque. Et ensuite on va attaquer Bordeaux Nord. En gros Bordeaux Nord, on va faire une grande rue et les quais. Et on arrivera au bout du périple bordelais je pense. Mais moi je suis euh, curieux du Darwin. C'est une caserne militaire ouais. qui a servi pendant très longtemps et tout. Durant la Seconde Guerre mondiale... Elle a servi de camp prisonnier pour les euh, espagnols, en gros vous voyez euh, ceux qui étaient contre lui là. Ok. Et les prisonniers espagnols euh, fabriquaient une énorme base sous-marine, on terminera aussi par ça, une énorme base sous-marine euh, qui aujourd'hui est un musée. Et il s'est passé des dingueries dans ta ville là euh, mais, Mec, euh, Bordeaux, euh, grosse histoire Et en gros la casernielle, depuis, euh, je sais pas, une dizaine d'années, un truc comme ça, même un peu plus, ça a été récupéré euh, par je crois un entrepreneur, je sais plus son nom, bon, bref, toujours est-il que c'est un espèce de d'écosystème euh, avec des, des, une pépinière d'entreprise qui se la joue aussi très... C'est euh, genre... Achat en vrac, ouais. euh, des boutiques genre et Maus, tu vois. Ah, genre, je l'idée, je vois l'idée, je vois l'idée. Avec des bières bio et tout, et c'est euh, plutôt cool en vrai. Euh, franchement, genre Darwin, il s'y passe beaucoup de trucs, t'as des, des festoches et tout. Donc la cour Georges-Clemenceau, alors on n'y va pas parce que ça va nous faire un gros gros détour, mais le plus vieux bâtiment de Bordeaux, euh, il s'appelle le Palais Galien. En gros, c'est un vieux euh, théâtre gallo-romain qui, euh, tu sais, on dirait limite un mini colisée, tu vois. Ouais. Et l'été, c'est un parc, tu peux aller te mettre au pied des grands murs du Palais gallo-romain. Ça, ça euh, régale. Et c'est le Palais Galien, c'est le plus gros vieux truc qu'on ait, euh, en tout cas, qui est encore debout comme ça voir sinon as des vestiges sous le sol ah, tu vois. Ouais. mais euh, mais ouais c'est le palais aussi il y a le théâtre gallo-romain qui est ouais, en hauteur, encore quelques ans et il est vraiment immense et là-bas ils font des festivals ah ouais ah, l'été l'été festival euh, où tu peux t'asseoir littéralement dans le dans cool. le théâtre gallo-romain et tout c'est mais euh, ça va une gueule donc ça c'est le rond-point enfin euh, la place Tourny ouais. en gros Tourny alors, alors faut vraiment que je fasse gaffe parce que qu y en a, mais en gros je crois que c'est un peu l'équivalent de haussmann mais à Bordeaux d'accord c'est le mec qui a dit on oh, les gars on va cliquer la cloque on va faire de cette manière on et va on va on le bordel et il me semble que Tourny c'est celui qui a fait ça alors là Là, tu vois, on a le Grand Théâtre, on était tout à l'heure là-bas en fond. Ouais Et là où tu vois tous les arbres, parce qu'on est en hiver euh, là, en fait, ça c'est donc les allées de Tourny, et c'est là qu'il y a tu sais, le marché de Noël genre de truc. Ok C'est trop beau Vraiment, c'est une ouais. des plus belles villes que j'ai vues en France, sincèrement. Oh, ouais, tu vas me faire rougir Non, je suis, je, je, je suis honnête La propagande est justifiée <rire> Monsieur Tourny, vous avez bah, fait ce qu'on appelle là. des travaux Mais en gros, euh, le jardin... Bah là, tu le vois, le jardin public, tu vois l'entrée. Ouais On y va ou c'est pas vrai Non, on va passer à côté là-bas Ok, ok T'as le... En gros, t'as donc des restos Alors, on a un truc à Bordeaux qui est très cool Qui s'appelle le BOA Donc c'est Bordeaux Open Air En gros, genre, ça fait 4-5 ans que ça existe maintenant Et en fait, à partir de fin juin à mi-septembre Tous les dimanches, dans plusieurs parcs de la ville des scènes avec des mecs qui viennent mettre de la house, de la techno. Ouais ou des ça, même des, fois, il y a des petites scènes rap, des trucs comme ça. Exactement. Ouais, à Lyon on a ça aussi en avril-mai. Avril-mai à Lyon ah, en ouais. général il y a ce genre de trucs, ça régale. Et donc nous ils ont appelé ça Bordeaux Open Air et la première année où ils l'ont fait c'était tout le temps au jardin public. Donc en gros ce que tu faisais, c'est que tu te mettais une énorme caisse le samedi soir et le dimanche à tes potes alors 14h tu leur faisais bon les gars on va au jardin public, ils sortent un truc, t'avais gros, tout Bordeaux frérot. Alors, vraiment quand t'étais né ici tu croisais genre 15 personnes à la seconde et tu te posais dans le parc et avais la musique t'étais là Et en plus de dire c'est que tu pouvais ramener si besoin tu sais t'es ou quoi, il vérifiait pas trop. Donc vraiment t'es chaos comme je ça ouais. Ça a Ça dû prendre un coup du coup avec le coco pendant Avec longtemps. le Covid ça s'est calmé. Ils revenu l'an dernier je sais pas. Cr... Ouais, l'an dernier c'est revenu et je crois que bah, maintenant c'est parti, tu vois la mairie ah ouais. bien, donc, euh, donc ça fait bouger la ville les Bordeaux openers Ouais bois ils ont appelé ça. Donc je te disais dedans t'as le musée, alors je sais plus, c'est pas l'histoire naturelle mais un truc comme ça, où tu sais t'as genre les bestioles en genre de trucs, etc. Ouais. T'as le jardin, t'as un petit jardin botanique, et puis c'est un parc, sinon qui est plutôt cool. Mais nous on va virer à droite pour rejoindre notre rue Notre-Dame et Putain j'avais jamais remarqué mais lui il est bien avec sa derrière là. Oh là, là là là là là Bon après il est en plein milieu de la circulation mais... Euh... Il ouais, est quand même bien hein Donc là on est rue Notre-Dame Donc ça c'est en gros les Chartrons Donc c'est un quartier qui est très... Euh... Euh, ça, ça a un peu d'argent, ici, tu vois. Oh. Euh, si on doit... Si on ah doit... bon <rire> Je pensais qu'ici, si... c'était les gens au RSA. Si on doit, si on doit caricaturer, en gros, c'est connu pour être un peu le quartier Bobo de Bordeaux, tu vois. Ouais, mais ça, en fait, ça se voit. Voilà. Franchement, sans mentir. C'est les petites familles... Euh, vois. Sans mentir, on est passé devant une petite pâtisserie qui avait l'air magnifique. J'ai vu <rire> chez Micheline et Paulettes. Euh. <rire> ça a l'air très bon. Mais tu vois la teneur un peu du quartier. Euh. Et du coup, euh, donc ça, c'est les Chartrons. Et donc la rue, en gros, très mignonne des Chartrons, c'est celle-là. C'est euh, rue Notre-Dame. Et après, euh, une fois qu'on va arriver au bout de ce qui est un peu d'intéressant à Notre-Dame, on va récupérer les quais jusqu'au jusqu bout et à la fin. Putain, c'est bien ça. Mmh. Vraiment, t'as été un guide de fou. J'essaye. On arrive sur la fin, mais je te le dis, t'es un guide de zinzin, monsieur. Oh, oui. Bon, ça va, oui, ça vous plaît. Tu es un guide de zinzin. As tu connais ton sujet. Là, t'as encore une autre église. Alors, je pense encore. Que une église, ouais, mec, y en a partout. Attends, mais quand j'ai dit qu'il y a beaucoup de monuments religieux, mais gros. Ah, oui, c'est... ici aussi, c'est euh, les brocantes. T'en as plein, t'en as là, t'en as là-bas. Mais c'est exceptionnel. Il y a mais des c parois, c'est des bails de partout. Mais vraiment, je le dis. Je m'attendais pas à voir un centre-ville aussi développé. Ça fait, ça fait plaisir qu'après la du RSS de la gare... <rire> Vraiment, la gare t'arrive, euh... il fait gris, euh, c'est laid, euh, les gens ils font la tronche, il y a des travaux partout. Mais le centre-ville, c'est le haut niveau. Donc là, c'est l'hiver. Oh là, attends, mais on est chez Harry Potter, là Ouais, voilà. Là, c'est l'hiver, il n'y a pas de, de feuilles. Mais euh, l'été gros, ça c'est vert, autant te dire qu'ils peuvent pas ouvrir les fenêtres. Très gros, tu reviens ici l'été, là gros c'est un mur vert, c'est trop stylé. Faut savoir ce que tu veux. Soit un mur vert, Et un tu sais, j'aime trop quand il y a à chaque fois un petit coin comme ça, un peu dédié euh, galerie, art. Euh... Ouais. Franchement ça me plaît, ça me plaît énorme. Non non ce quartier, les chartrons, c'est très mims. Ah oui t'as pas mal de ça aussi à Bordeaux. Euh, tu sais, Je crois qu'il y en a plein dans plein de villes maintenant. Livre en libre service Ouais, tu mets ton livre, tu vois, tu l'amener quand tu l'as fini. Euh... On sort un peu du dédale des rues. Exactement, là on va faire les quais et on va passer devant le quai des marques, en gros. Bon. Euh, euh, très longtemps, ville commerce, ville de commerce. Si tu mets pareil des vieilles images archives, tu verras le port était blindé de caravels, de trucs comme ça. Il y avait euh, souvent, c'était juste de la terre qui allait dans l'eau. et puis ouais, ça des marchands, marchand, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, euh, ils ont euh, construit à une certaine époque, alors je sais pas quand exactement, des énormes hangars pour stocker les marchandises, les vider, machin. Quand les quais ont été refaits, quand il y a eu des années pour refaire les quais, là, début des années 2000, il y a plein de ces hangars qui ont été rasés. Ils ont dit, bon, ça dégage, ça nous sert à rien. Sauf quelques-uns qu'on va passer devant qui ont été entièrement repeints, etc. Machin. Ils ont été refaits à neuf. Et aujourd'hui, c'est des boutiques qui sont à même les quais et des restos. Et ça s'appelle le quai des marques. J'ai fait l'INSEC. T'as toi aussi Oui. Bah bienvenue. <rire> j'ai fait l'INSEC aussi. Voilà, j'ai fait l'INSEC Lyon moi. Attends, il y a INSEC Lyon Oui, je savais même pas. Et Paris. Mais après, je te jure que là on aurait dit que je t'ai pas écouté du tout. T'es t'es tapé, t'inquiète. Je sais que t'écoutes, magnifique Donc là tout ça, c'est les quais qui ont été entièrement refaites. Et là en plus, regarde il fait plus gris, on va ah aller ouais, On termine sur, euh, sur du bois, un truc propre et tout. Oh là là <rire> on va aller donc Ponche à masse et, euh, et on va terminer euh, vers là-bas, vers la là base sous-marine et tout. Parfait. Mais c'est très cool. Et Darwin, là où on va aller euh, après, c'est pile à notre niveau, mais en face. Et à Bordeaux d'ailleurs, ils ont fait un truc, je sais pas si vous avez la même chose à Lyon, mais il y a genre euh, quelques années, ils ont mis t'sais, des. des... Des navettes fluviales genre Oui On appelle ça les bas de cube en vrai quand t'es vraiment bordelais Enfin moi je connais personne qui prend vraiment ça Non, non personne C'est vraiment En fait c'est plus les touristes quoi Après si tu veux il y a un truc très sympa à Lyon c'est dîner fluvial Tu manges euh, dessus On a des, euh, des gros bateaux qui font euh, bah, des tours okay. Et sur lesquels tu peux réserver un dîner Il y en a un notamment où j'ai réservé et je l'ai fait avec ma femme C'était bien ah ouais, on point hein. Ça dure à peu près deux heures, euh, il fait un grand tour sur le Rhône et la Saône parce puisque nous à Lyon on a la Saône aussi, on a ah, vous avez une trop. big rivière et un big fleuve Avec Confluence au milieu Et avec la Confluence, exactement, l'endroit où les deux se rejoignent Et c'est très stylé. franchement euh, Repas comme ça sur un bateau, je m'étais dit Bon on va avoir la bouffe des cuisines avec euh, assaisonné de rats Mais en fait, euh, <rire> non franchement c'est très bon en fait, J'ai été bon. mauvais en Et donc là, tout ça là gros, ça a été entièrement refait début des années 2000 quoi, vraiment Et toi tu te vois rester à Bordeaux genre sur le long terme genre euh, Alors au point genre par exemple je suis une sais genre je sais pas, je pas éduquer tes gosses quoi en fait c'est compliqué parce que en France donc j'ai vécu à Paris j'ai vu d'autres villes j'ai à peine j'ai aperçu tu vois des lions que je connais un peu Marseille et tout j'aime beaucoup d'autres villes de France mais je me vois pas genre aller y vivre Paris j'ai essayé un peu tu vois Bordeaux s'il y a une ville en France où je dois vivre c'est Bordeaux maintenant en fait c'est t'en arrives au stade toi étais Paris à Lyon où, gros tu connais le moins oui. la moindre c'est à dire qu'aujourd'hui je vois un influenceur ou une influenceuse n'importe qui qui met une photo à l'arrache on voit demi Bout de fenêtre, je te dis telle rue. Donc en fait, on arrive à un point où je kiffe cette ville, mais je connais a en plus long, large en travers. Tu vois. Récemment, j'ai fait une ville, moi à l'étranger, qui m'a surfait kiffer. Et si je devais déménager ailleurs, je pense que ça serait là. C'est Amsterdam. Ah ouais, ah, Mais j'ai trouvé ça incroyable. Ça fait un paquet d'années que j'ai pas à Un Amsterdam. Ah, j'ai trouvé ça, je trouvais cette ville folle. Donc euh, Amsterdam, mais après, je sais que à, à la fin, je reviendrai sûrement à Bordeaux tu vois. Mais tu commences à être dans ce mood, de... peut-être aller faire quelques années à l'étranger Ouais voilà, bah, j'avais dans... avec mes études j'ai fait Stockholm, Londres et Montréal. Et ça fait du bien un peu d'aller ailleurs de temps en temps tu vois. Tu sais on parle beaucoup, la ville elle est belle et tout maintenant, genre Bordeaux ça a des défauts. Ce que je te dis c'est que ça bouge, mais peut-être un peu moins que Toulouse et Nantes pour prendre des villes de taille similaire. Ça manque peut-être d'un peu de vie. Voilà, et puis ça a un défaut, en vrai il faut le dire, tu vois, pas mytho, mais c'est un défaut qui est commun à toutes les villes de province, c'est que niveau opportunité pro, bon. Pff. C'est pas la folie bah en fait, Paris en France, ils bah mangent tellement tout Tu sais, Paris c'est... Paris, gros, on est un pays tellement centralisé... Bah surtout dans les médias bah, Les mecs, les médias, la mode, enfin tout quoi Genre Paris, c'est tellement tout qu'à Bordeaux, niveau opportunité pro, bon, euh, tu peux vite te retrouver limité. Mais je dis ça pour Bordeaux, comme c'est valable sûrement pour Toulouse, Marseille et, euh, et Strasbourg, tu vois. Ouais, bien sûr Alors là, t'as le, le skatepark, qui a été entièrement refait aussi il y a pas longtemps. Il, alors, il doit servir, j'ai vu ça sur le site internet, de euh, skatepark d'entraînement pour les JO 2024. Putain, stylé. Et vraiment, ils l'ont fini il y a 6 mois là. La bonne gueule, hein Ouais. Ils sont venus ajouter les quelques petits tags et compagnie. Euh... <rire> Histoire de lui donner un peu d'authenticité. Un petit peu de, de vie. Là où on va aller, où il y a la base sous-marine, donc euh, où il y avait les sous-marins et tout, qui est maintenant un musée. Euh, tout le quartier où on va passer, tout est neuf. Tout a été entièrement tout neuf. Là-bas, tu vois que derrière le pont, euh, pareil, ça construit à mort. Ouais, ouais. Là où on a démarré, donc Saint-Michel, de l'autre côté de la rive, euh, Euro-Atlantique, ça construit à mort aussi. Gros, c'est une ville qui construit vitesse grand V. Donc c'est bien parce qu'il y a plein de monde qui arrive. Et de l'autre côté, il euh, y a pas mal de bâtiments aussi. Euh... Euh, Vas-y, on les fait, mais euh, bon, bah, en même temps ça tient, tu vois. Il y a de ville comme ça. C'est le contre-coup, c'est le contre-coup. Genre l'évolution économique d'un endroit en général, tu vois, elle, surtout si elle se fait à vitesse grand V. Euh, ah ouais là. Il y a Cordo aussi un peu dit. du n'importe quoi qui se construit en plein milieu de la hype et qui ne survit pas euh, hyper longtemps, tu vois. Ouais. Donc le quai des marques, ça c'est des anciens... Euh... Et comme tu te les hangars. c'est quoi Il y a des cafés, des restos, il y a des cafés, des restos, t as des écoles, bah l'INSEC on a vu un bout là-bas, mais as un énorme bout ici aussi. Ok. Moi c'est là où j'ai fait mes études, tu vois. Un campus, ouais. Voilà. Et alors je sais pas si tu vois, donc t'as le quai des marques et derrière on voit une espèce de truc en verre là qui sort. Ouais ouais ouais. Ça c'est euh, donc Bordeaux, c'est la capitale mondiale du vin. Et ça c'est la cité du vin. Donc c'est un musée autour du vin, etc. etc. Et alors, bon, euh, en vrai moi je trouve le bâtiment joli, mais elle fait un peu débat concernant la gueule qu'elle a quoi. C'est-à-dire qu'à la base, c'est censé représenter une carafe. Sauf qu'il y a des gens qui disent qu'on dirait, qu dirait quand même pas mal une merde aussi. En ah vrai. ouais En fait, elle a une base circulaire et il y a une espèce de pointe qui repart. Okay. Je crois que c'est censé représenter une carafe, mais. Oh, euh, bon, on dirait le haut d'un Sunday, genre. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc si t'es un peu tatillon. Tu peux trouver d'autres trucs, tu vois. Et tu vois donc là, depuis tout à l'heure, à côté, on passe à côté des hangars. Donc t'as H14, H15, H16, H17, et tout ça, c'était à l'époque des, des hangars où il y avait du avais, poisson. Voilà, t'avais le commerce de tout et n'importe quoi. Alors que là, c'est euh, le temps des cerises maintenant. Exactement. Aujourd'hui, c'est le temps des cerises et tout. Mais ouais, ça, je te dis, ça fait une bonne marche. Hein. Et en fait, le, si tu veux, le jogger typique bordelais, ce qu'il fait, c'est qu'il part du pont euh, du pont de Pierre là-bas. Il court, il traverse et il boucle et il revient là-bas, tu vois. Ok, et voilà. ça fait une... Euh... Ah mec, c'est long, hein. Un petit 4-5 km. C'est long de ouf, oh, je crois que c'est 5 km kilomètres, c'est dis pas de connaître. Ah voilà. Il me semble, hein, mais comme je l'ai fait genre zéro fois dans ma vie à peu près, à, à la louche, hein, à zéro fois près. T'es pas un jogger Zéro, mec, sais que j'ai pas de problème avec le sport. Bon, je suis pas un grand sportif, mais j'ai pas de problème avec le sport, mais s'il y en a bien un, c'est la course. Mec, la course, j je déteste ça. Même. Décidément, <rire> Tant de on s'est serré la pince même. Ah, enfin, euh, avec la cour <rire> je n'y arrive pas, quoi. Vraiment, c'est là pour moi. Putain, en tout cas, franchement, je tiens à le dire, vu qu'on est sur la fin, Bordeaux, c'est pépite. Ça régale. Alors, franchement, a, la seule ville en France où je me suis dit je me verrais bien vivre là, en dehors de Lyon, c'était Strasbourg. Ouais. Alors, franchement, Bordeaux... Euh... Non, franchement c'était Strasbourg, j'y ai jamais été. C'est magnifique. Alors, apparemment ça fait très euh, vieille ville médiévale et tout. Euh... Bah, C'est magnifique. Ouais, le centre-ville avec euh, l'architecture un peu à allemande. Vous inquiétez pas, on va faire les villes de France, Strasbourg. Les Strasbourgeois, je vous oublie pas. J'aime déjà beaucoup chez vous, je suis déjà allé être deux fois là-bas. Quand on va le faire, ça va être le bonheur. T'as fait Marseille J'aime pas Marseille. Ah ouais Alors j'ai pas, pas fait. Hein. J'ai pas fait depuis longtemps. Donc j'aimerais bien la faire avec un Marseillais local ouais. histoire de changer ma vision. Mais Marseille, je suis allé plein de fois. En fait je quand j'étais plus jeune, en 2013, j'étais chez Millenium, une structure e-sport, et ils avaient leur locaux à Marseille. Okay. Donc j'allais à Marseille pour travailler. Et genre je passais des deux, trois semaines à Marseille, tu vois. Ouais. Et je visitais et tout. Après franchement j'avais 17-18 ans, donc c'est pas le même genre de visite. Et c'est ouais. il y a 10 ans. tu vois. Et franchement, Marseille, j'en retiens qu'un truc, c'est que les alentours sont. Ouais c'est sublime, hein. sublime, Calanque et tout. Calanque et tout, c'est le haut niveau. Ah ouais. Marseille intramuros même. Ah, je suis d'accord. J'ai je... plus de mal. Ah, je suis quand même d'accord. Je dis pas c'est de la merde, hein, c'est bon. Et même, je fais même pas de, de la rivalité football lorsque je te dis. <rire> c'est juste que là, vraiment la ville, je la trouve pas dingue ouais. intramuros. Mais les villes de France à Marseille, faudrait que je le fasse. As, regarde. Tu vois là, on arrive dans les nouveaux quartiers, tu vois tout ce qui a été construit. Là, on le voit. Ça, c'est euh, Cap Science. Ok. C'est en gros un espèce de musée slash euh, euh, truc d'exposition pour les gosses, pour les éveiller. Euh, ouais. À tout bah, voilà, euh, la science, les climats... Ouais, tout petit truc mignon, exactement. Et alors, tiens, petite, euh, petite info. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des gros pylônes mmh. devant les, ba les bases du pont Tu vois, là, il y a des... Ah ouais, je de... vois à euh, droite et à gauche. Ouais. ouais. C'est des cuves Non. Aucune idée. Mais alors, je, encore une fois, à vérifier, mais on m'a dit pourquoi, c'est pour casser la force du courant, pour pas que les pieds prennent trop cher avec le courant, tu vois, en fait, ça vient péter le courant avant que ça vienne taper dans les, dans les pieds. -pilles. Mais alors pourquoi il y a ça sur les plus grosses bases mais pas sur celles externes qui sont plus petites Bah justement, celles externes servent à casser le courant pour la grosse base, c'est ça <rire> Je parle de celle à gauche. Ah, je sais pas. Bah, peut-être que j'ai de la merde du coup peut-être que je fais de la fake news c'est pas impossible inspecteur Zaka a <rire> sous mystère <rire> est ce que c'est le côté un peu port euh, ouais. en tout cas il y a des bateaux c'est donc les bassins à flot ouais donc c'est des bassins dans lesquels ils font venir des bateaux pour les réparer etc etc et euh, donc là bas tu vois tu vois la basse, euh, la, pas la basse marine la cité du vin dans le fond là t'as des rooftops tout ça c'est tout neuf mon gars partout là il y a une œuvre euh, d'art d'une artiste qui a été installée après c'est ça tu m'as dit il y a, ça, dit, y a des euh, extraterrestres on va voir des ah voilà bah ça a été installé il y a pas longtemps et là en fait on va continuer et tout ça c'est tout neuf donc il y a pas mal de bureaux il y a des hôtels et tout et au bout, on va tomber sur un club que moi j'ai beaucoup fréquenté à Bordeaux qui s'appelle Ouais. C'est en gros le club euh, house techno euh, de la ville, tu vois. J'en ai entendu parler de ce truc de nom. Bah en gros, c'est le même propriétaire que le bateau phare à Paris. Et en fait, je crois qu'il y a une histoire où en gros le propriétaire devait ouvrir un autre club qui s'appelait le Razzle, pareil, un, un, une boîte bateau. Ça devait ouvrir à Lyon, mais je crois que c'est le sucre qui a fait pression en mode euh, c'est dead. Genre vous allez pas faire concurrence. Ah. En tout cas, j'ai entendu cette rumeur. Ah. Du coup ils ont dû bouger et au final je sais même pas si ça a ouvert un jour, tu vois. Le, le sucre dédicace. Ah, le sucre c'est connu tu vois. Donc tout ça c'est des bassins à flot. Et donc là, euh, t'as pas mal de péniches. Là-bas, t'as un port à péniche où tu sais t'as plein de gens qui vivent dedans. C'est comme à Paris sur les quais. Ouais. Là, t'as des clubs. La dame aussi, c'est un resto slash club et tout. En face, t'as le musée de la marine. Donc c'est un musée qui a ouvert il y a pas longtemps. Et euh, je te dis, là, tout ça en face, c'est tout neuf. Avant, il y avait air ici. C'est vraiment stylé. Hein. Et là-bas, au bout, donc on va tomber sur l'i-boat et on terminera avant de se TP à Darwin par euh, la base sous-marine. Donc en gros, pour t'expliquer comme ça, euh, tu l'auras avant même qu'on arrive devant. La base sous-marine, euh, donc pour rappeler encore une fois l'histoire de Bordeaux, euh, les Allemands euh, prennent la, la ville, etc. Et ils se disent bon, on fait le mur de l'Atlantique pour empêcher le débarquement et tout. T'as déjà entendu parler des U-Boats, oui. Et des sous-marins allemands. qu'ils en stockent certains ici. En gros, la base, enfin la Darwin, on va terminer. À l'époque, ils emprisonnaient les prisonniers de Franco, donc espagnols là-bas. Et ils venaient les faire travailler la journée dans la base sous-marine. Ils faisaient construire la base sous-marine. Ok. Et la base sous-marine, tu vas le voir, c'est un édifice qui est monstrueux. Mais genre vraiment, il est énorme. Ben on le voit là dans le fond. Béton armé, full. Et le problème, c'est que euh, ils ont essayé de le faire péter. Ils se sont dit, bon, on va faire péter le truc et tout. Sauf que mec, euh, ça coûte tellement d'oseille, ça raserait la moitié du quartier. Genre c'est de... incassable. C'est un, un amas de béton armé gros. Genre il faudrait tellement d'explosifs de, pour qu'ils dit qu comme laisse tomber. Dit. Ils ont dit laisse, laisse, laisse béton littéralement. Et euh, du coup aujourd'hui c'est un musée. Oh, okay. aujourd'hui c'est un musée. Et t'as vu le truc à Paris, tu sais, euh, euh, les, euh, les ateliers de lumière Oui, bah, ils font la même chose là-dedans. Et ça s'appelle les bassins de lumière. Donc t'as des expos et tout. En ce moment je crois que c'est euh, Dali d'ailleurs. Et donc ça c'est la base sous-marine et c'est euh, musée slash euh, bah, du coup euh, salle des lumières, etc., etc. Et pour la petite anecdote, le club, donc l'IBOAT, un jour ils font un événement, ils disent ok on va faire une grosse réçoie et on va squatter un des hangars de la base sous-marine. Donc ils mettent euh, le DJ et tout machin, ils font reçoit, ils bombardent de la techno, de la house, ils l'ont fait... Une ou deux fois je crois et plus jamais, tu sais pourquoi Parce que les vibrations à cause de l'eau et du bassin et du truc qui faisait caisse de résonance ça s'entendait à des kilomètres gros. À des kilomètres à des Bordelais, le lendemain ils ont fait frère pourquoi mon sol il vibre oh, alors de... que j'habite à Coderan bâtard oh, C'est parce qu'en fait ce truc là ça a de caisse de résonance tu vois Oh le tapage de zinzin Ah ouais gros, ils ont servi de ça et ça a servi d'enceinte le truc tu vois limite Oh je suis mort Bon voilà, là t'as déjà fait un... un sacré tour de la ville quoi ah, bah vois. gars Là les Bordelais autant de temps en temps quand on fait euh, certaines villes ils disent ils disent « ouais, il manque ça, ça, ça » Ah là, je veux pas vous entendre. Hein. Là, à part Mer Yadek, Codéran, mais c'est du quartier résidentiel ouais. et la rive droite, mais il n'y a pas trop de trucs à voir. Place Stalingrad et On tout. a quasi tout fait. T'as fait oh, un voilà. bon bout quand même, hein, je vais pas te mentir. Euh... Là, mec, euh, je crois que c'est la première fois que je marche autant, même dans les vieux de France. Hein. <rire> oh là là. Ah, je t'avais proposé un vélo électrique, tu m'as dit, viens, on va marcher. Ouais, mais j'assume, il n'y a aucun problème. Je dis juste que là, on a fait 20 000 pas. Ah bah oui, et tu vois d'ailleurs, on voit encore le passé euh, de cet endroit-là qui était un truc de cargaison et tout. Tu vois, ils ont laissé des vieilles grues. Euh, ouais. Tu vois, qui servaient à l'époque à bah, réparer. Ouais, J'ai vu notamment la rouge là-bas qui est un peu sale gueule. dernière petite anecdote, peut-être que même des gens de Bordeaux le savent pas. Donc l'iBoat, qui est la boîte techno house de Bordeaux, qui est donc le bateau noir que tu vois devant. Si tu regardes à... Alors je crois qu'on dit la proue devant, tu vois qu'il y a écrit gravé la Vendée. En fait, c'était l'ancien bateau qu'ils aient de la liaison entre le continent et l'île Dieu. Un jour il a plus servi à rien, du coup ils l'ont récupéré, ils ont dit on va faire un club et il a atterri là. Et il est cool le club ou il est un Franchement, peu. Franchement il est bien. Ouais. En fait ça dépend les soirées. Soit as des soirées qui sont vraiment lourdes et tout, c'est bonne ambiance, soit, soit ils s'amusent à mettre tu sais, des programmations techno mais élitistes de ouf, ouais. ce qui fait que arrives sur des mecs qui mettent des bruits d'eau avec des basses, c'est là qu'est-ce que faites <rire> donc, donc en fait ça dépend. Soit tu as vraiment une programmation très cool, soit c'est vraiment too much en termes de progra euh, techno ouais, ouais, un peu trop. trop, trop bon, tu bon, vois. après, de temps en temps ça met de la lumière sur les choses moins connues. Ouais voilà, mais il y a vraiment des bon bref un Je vois le genre de truc expérimental. Ouais. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des potes, ils venaient de je sais pas où en France, leur dire ouais je vous amène dans la boat bête de boîte à Bordeaux et tout. Et t'arrives, tu rentres dedans et c'est des bruits de... sais avec des... T'es qu'est-ce que c'est que ça Et tu suis désolé les gars, un soir sur deux, tu peux te rater. C'est pas ouf. Voilà, avec la base sous-marine euh, en face. T'as raison, on peut pas la manquer, hein. Ah non, elle est les master. Hein. Par contre, là-bas, ça doit être euh, full tag... Euh... Non, pas du tout, c'est très bien préservé à l'intérieur et tout. Euh, c'est vraiment très très bien préservé. ça, ça a l'air d'être un lieu euh, pour de l'urbex, tu vois. Eh bien, alors, il y a un truc qui est sublime à faire. C'est ce qu'ils appellent les jardins de la base. Donc, tu vois, il y a les hangars en bas. Et au-dessus, tu vois, il y a d'autres petits hangars au premier étage. Ouais. Et en gros, ça, c'était à l'époque où ils stockaient les munitions, je crois. Et en fait, aujourd'hui la nature a à moitié pris ses droits, ce qui fait que c'est des grands couloirs de béton avec euh, des plantes et tout, ça fait limite un peu de Last of Us, tu vois. Ok. Et tu peux le visiter l'été, je crois que tu as des visites qui se font stylées. Ouais, nous <rire> sommes arrivés à Darwin Darwin exactement, c'est très stylé quand même, vu c'est cool hein Je vois Patagonia, je vois des lumières et tout, c'est quoi ces Non En gros c'est ce que je te disais, c'est une ancienne caserne militaire, ça a été désaffecté pendant longtemps et aujourd'hui c'est un espèce d'éco-lieu avec des petites boutiques éco-responsables, une pépinière d'entreprise bordelaise T'as souvent des festivals et des soirées ici l'été, Ouais vrai c'est plutôt cool, c'est plutôt bonne ambiance Mais c'est feel good hein, j'aime bien l'ambiance Regarde avec les bâtiments exactement. Et là tu vois il y a une maxi-forme et tout, il y a un petit magasin genre de vrac et tout. Et du coup c'est Darwin, donc c'est un endroit un peu hypé, un peu cool de Bordeaux quoi Et, euh, et voilà c'est là que qu'on va terminer, je pense que c'est un bon bail Franchement mec, j'ai rarement eu une visite aussi complète Monsieur Simon, ouais, je, je te, te plaisir, remercie frérot, non, vraiment trop cool. Franchement énervé, j'espère que ça vous a fait plaisir également dans les commentaires Bordeaux c'était excellent Et je trouve à l'heure actuelle avec euh, Ma... mon expérience des villes de France il commence à se faire de plus ouais, en bah plus Je pense que c'est dans mes trois villes préférées en France aye, aye, aye. Franchement c'est du lourd On va maintenant passer un petit peu de temps sympathique Ici à Darwin avec mon gars Simon, je te remercie bah, d'avoir accepté. C'était un vrai bonheur. bonheur. J'espère dans les commentaires que vous avez apprécié. Dites-moi la prochaine, la prochaine ville que vous avez envie de voir. On a fait beaucoup de l'ouest de la France. Ce serait peut-être temps d'enfin attaquer l'est, même s'il reste également le nord. Et ça, je ne vous oublie pas. Et on vous dit à la prochaine, les amis. À plus. Ciao, ciao. ciao, ciao.